Je m'appelle Catherine Epstein et je suis consultante marketing. J'ai créé mon, mon cabinet de conseil euh, en 2012 et j'accompagne les entreprises euh, dans leur développement pour qu'ils aient plus de clients, plus de chiffres d'affaires. Voilà. Et j'interviens également à l'IUT et dans d'autres écoles, mais sur, sur, voilà, à l'IUT, j'interviens en, en deuxième année de Infocom Numérique, donc Infonum. Euh, sur la stratégie de communication numérique. Euh, voilà, J'interviens à l'UT depuis 6 euh, ou 7 ans. Et la majorité des étudiants se... viennent du bac, hein, donc ils sont en bac plus 2. Donc il y a trois sections en fait à euh, InfoCom. Il y a InfoCom donc communication, InfoCom numérique et InfoCom patrimoine. Donc moi j'interviens sur les euh, numériques. Donc là on va, ce sont des étudiants qui vont être euh, très pertinents au niveau de la gestion de la donnée. Donc euh, c'est hyper large parce que c'est euh, gérer euh, de la donnée sur du site web, sur, euh, euh, ils ont des cours de référencement, ils ont euh, euh, la gestion des données euh, d'un point de vue légal, enfin, c'est vraiment euh, assez varié. Alors après l'IUT, souvent ils continuent, euh, parce que, euh, il continue, parce qu'il m'arrive d'en retrouver euh, en Master 2 dans d'autres établissements ou à la fac. Donc, euh, voilà, souvent qu'on continue. Euh, et après, quel type de métier Alors, les types de métiers autour des, des données. Donc, les données, c'est de l'information. Donc, il y en a partout de l'information. Euh, on peut en trouver, euh, ben, c'est tous les formulaires que vous allez remplir euh, sur un site Internet. où Vous mettez nom, prénom, etc. Ça, c'est des données que vous envoyez à l'entreprise. Et donc, les entreprises gèrent toutes ces données. Euh, donc, ça peut être aussi des données euh, du personnel, euh, des données euh, commerciales. Toutes ces informations, il faut qu'elles soient euh, traitées, gérées, savoir à qui elles s'adressent, où est-ce qu'on les range, euh, quand, comment on les archive. Voilà, donc ça, c'est un type de débouché euh, qui est très, très demandé aujourd'hui. Et après, il un truc qui est encore plus demandé, c'est tout l'aspect euh, communication et publicité, où on va exploiter euh, ce que les, les données qu'on va recueillir de, dans les magasins ou sur Internet et euh, qui vont nous permettre après de cibler les personnes pour leur envoyer les bonnes publicités au bon moment, etc. Voilà.